Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai une très très très bonne nouvelle pour vous. Alors sur le site yournails-international.com euh, je vous propose donc jusqu'à présent des produits hypoallergéniques, des produits donc, qui ne sont pas nocifs sans acide dedans et donc euh, voilà vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez beaucoup beaucoup beaucoup en profiter euh, mais que voilà vu que ce sont des produits vraiment haut de gamme le prix vous ralentissez un petit peu euh, pour en profiter. Aujourd'hui, je vous propose une super promo. Je déstocke euh, tous euh, mes stocks parce qu'en fait, je vais intégrer de nouveaux produits. Et donc, du coup, euh, tous ces produits-là, je les ai mis en, euh, bah, en solde. Et donc, euh, voilà, je vous propose donc de, de commander ces produits. Alors, certains sont pratiquement à moitié prix. Euh, je propose aussi des kits de trois vernis semi-permanents, euh, vraiment euh, pour le coup à moitié prix. Euh, donc, ça vaut vraiment le coup d'en profiter. J'en je, euh, ai parlé pour l'instant que à mes élèves et que aux filles qui sont sur le groupe Femmes d'exception du rêve à la réussite sur Facebook alors voilà, c'est les filles euh, que... Voilà, je, je les privilégie un tout petit peu puisqu'elles me suivent sur ce groupe-là. Alors, le but de ce groupe, si vous n'êtes pas encore dessus, c'est justement euh, toutes les filles qui ont peur de se lancer dans la formation, qui se disent oh, j'ai encore des doutes, est-ce que ça fonctionne vraiment d'apprendre un métier à distance, toutes ces choses-là. et eh bien, elles viennent sur le groupe, elles papotent avec euh, donc, mes élèves qui sont déjà en formation, elles voient leur réalisation, elles se disent waouh, mais c'est pas possible de, de faire ça. Et puis, euh, la plupart du temps, elles viennent nous rejoindre. D'ailleurs, euh, ce mois-ci, donc on est à peu près le 13 il me semble euh, donc euh, j'ai intégré à peu près une vingtaine d'élèves depuis euh, depuis environ 15 20 jours donc c'est juste extraordinaire et euh, elles sont vraiment toutes super super contentes d'être dans la formation elles ont toutes été d'ailleurs étonnées par l'accueil qu'on leur réserve donc dans la formation qui est une famille comme vous le savez euh, voilà on s'entraide toutes on est toutes dans la bienveillance et euh, donc voilà, mes, mes élèves et mes, euh, les filles que je suis sur le groupe Femmes d'exception, en fait, en ont profité en avant-première. C'est-à-dire qu'en fait, cette promotion sur les vernis semi-permanents hypoallergéniques, euh, je la fais jusqu'à rupture de stock, c'est-à-dire qu'il y a déjà au moins quatre ou cinq couleurs qui sont dorénavant déjà en rupture de stock. Donc il faudra être très très très rapide pour en profiter. Euh, voilà, il reste des super couleurs, des couleurs hyper tendances et tout. C'est pas parce que ce sont des, des couleurs, on va dire, un peu moins jolies que je les vends à ce prix-là. Je les ai toutes mises au même prix, euh, même ceux qui étaient normalement beaucoup plus chers. Tout simplement puisque je vais passer sur des sur une autre gamme de produits, une gamme euh, donc alors euh, voilà j'en ai un tout petit peu parlé euh, voilà je vous fais un tout petit teasing en fait c'est des produits encore une fois hypoallergénique euh, gel biomédical euh, donc c'est des 5 big fruits pour ceux qui connaissent euh, des produits vegan non testés sur les animaux c'était déjà le cas avant mais je parlais pas trop euh, sur ça euh, donc voilà là euh, en plus ce sera des produits qui vont s'appliquer ultra facilement un produit 3 en 1, donc un vernis semi-permanent 3 en 1 qu'on applique simplement en 2 ou 3 couches, c'est tout, pas de base pas de finition, euh, quasiment pas d'odeur, alors il y en a un tout petit peu mais c'est pratiquement rien comparé à un vernis il n'y a pas photo et euh, en plus ça se retire à l'eau chaude alors euh, vous allez me dire oula mais je vais me laver les mains ça va partir en fait pas du tout je l'ai testé euh, donc sur plusieurs modèles et j'ai dit je veux des crash tests vraiment le truc euh, hard à fond donc j'en ai une par exemple qui est coiffeuse qui a fait des permanents des décos et qui a gratté un sol donc vraiment de la gras euh, de la crasse sur un sol avec ses ongles et en fait il y a juste deux trois accros qui sont partis sur l'avant mais euh, pratiquement une semaine et demie après elle a encore euh, quasiment tout euh, tout qui est en place donc vraiment top euh, et les autres filles que j'ai vu elles m'ont dit bah rien n'a bougé et pourtant euh, je lave la vaisselle tout le temps et tout ça alors vous allez me dire oui mais si je lave la vaisselle ça part en fait non pas du tout c'est en fait seulement quand vous décidez que ça part parce que vous allez tremper les mains et ensuite euh, gratter en fait un tout petit peu sur les côtés pour faire euh, si on veut un peu sauter un petit coin et ensuite le retirer et l'onglet intact, c'est à dire qu'il n'y a pas de produit nocif dedans, euh, vous utilisez ah j'y arrive plus aujourd'hui <rire> je suis désolée, vous utilisez pas de dissolvant, vous utilisez pas de euh, d'acétone comme on a tendance à faire fondre le vernis pères maintenant dans l'acétone et euh, pas la lime non plus voilà donc c'est vraiment tout tout tout bénéf euh, les filles qui ont vu le résultat en sont ultra fan, elles en parlent à tout le monde euh, donc je vais Très prochainement, lancer ces produits pour les particulières et pour les pros. Les deux pourront en bénéficier. Et euh, par contre, j'aurai un tout petit stock limité. Donc, si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez me le noter en commentaire. Pour l'instant, je prends pas de précommande. Euh, mais voilà, d'ici un mois environ, je devrais avoir les produits. Euh, je vais avoir pas mal de couleurs. Donc, euh, voilà, vous pourrez vraiment vous amuser. Et puis, je vais faire un kit où vous aurez bien sûr tout dedans euh, une lampe, lime, les couleurs. Enfin voilà, tout, tout ce qui est nécessaire, je vais encore constituer bien le kit, euh, il y aura une belle pochette en effet marbre aussi, enfin voilà, vous aurez plein plein plein de choses, vraiment, euh, ben, j'aime quand même les belles choses, donc vous aurez des très très beaux produits avec un beau packaging, donc un beau flacon, euh, voilà, tout sera très joli, très mignon, très girly, très féminin. Et euh, donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre sur le groupe privé, vous serez les bienvenus. Je vous propose aussi de faire euh, partie de, de notre challenge de 7 jours pour déterminer si vous êtes faite pour le métier de prothésiste angulaire. J'ai également une petite formation maquillage, une petite formation euh, dans le domaine de la prothésie angulaire euh, gratuite. Donc Tout ça, je vous l'offre gratuitement. Vous retrouverez tout donc sur mon site euh, www.yournails, enfin, www comme vos ongles en, en anglais, international.com. Et donc, euh, voilà, dans la partie boutique, vous allez retrouver euh, toutes les promos. Euh, donc voilà comme je vous ai dit il y a une super super promo sur un petit kit donc de 3 vernis semi permanents à base et finition, un rouge corail qui est magnifique et un blanc pur euh, Voilà, le blanc on en a toujours besoin pour faire des french des baby boomers, des choses comme ça et puis euh, comme base aussi pour les fluos enfin on l'utilise tout le temps et le rouge pareil c'est une couleur très très demandée donc j'ai vraiment voulu faire un kit avec les couleurs les plus demandées et vous le proposer vraiment pour un super tarif donc euh, voilà je vous laisse aller regarder tout ça sur le site vous retrouvez d'ailleurs le lien du site juste en dessous vous retrouverez également le lien du groupe privé Femmes d'Exception du rêve à la réussite euh, par Nathalie Krebs sur Facebook et euh, donc voilà, ce, ce sera un très grand plaisir pour moi de vous accueillir dans le groupe encore une fois je vous répète, il faut répondre aux trois questions sinon je n'accepte pas euh, votre candidature pour rentrer sur ce groupe parce que voilà, je veux que ça reste un groupe un petit peu select je veux pas qu'il y ait n'importe qui dessus, que les filles vraiment intéressées et c'est pour ça euh, voilà que je demande quand même de répondre à ces trois questions je vous souhaite une excellente journée. Pour une fois, j'ai pas trop parlé. Je suis restée sous les 10 minutes. Je suis contente. Et je vous dis à très très vite. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et à me dire euh, voilà si vous avez déjà passé la commande, euh, si vous avez réussir à être dans les premières qui arrivaient à avoir euh, vraiment les couleurs euh, qu'elles avaient vraiment envie d'avoir peut-être depuis un moment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye